Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo Alors, il vous faut un plastique fou, un papier imprimé, un ciseau, du scotch et des feutres permanentes Alors, pour commencer, vous allez prendre le plastique fou, vous allez le mettre sous le dessin de Camerounier Pompier imprimé Vous prenez le papier, le côté pas très doux, vous prenez le côté très rapide Tic. Le plastique fou est très très grand, alors vous prenez quatre bouts. Alors j'ai fait tout le contour au, au crayon de gris. Alors maintenant on va prendre le, le fait permanent. Par contre il faut jamais utiliser des fois à l'eau. Alors maintenant il faut prendre des crayons de couleur et vous commencez à colorier. Alors, si vous voulez des fois, vous pouvez regarder un peu tout et vous, et vous coloriez. Et tout ce qui est un peu noir, c'est comme ça. Continuez, continuez à, à colorier quand vous aurez fini de colorier tout le rouge. Après, vous prendrez la couleur que vous voulez, et voilà. Oui, en italien, c'est « si ». Oui. Ouf On se met bien à l'aise, parce que si on se met comme ça et qu'on n'est pas à l'aise, on se met comme on est à l'aise. Et... et voilà, on continue à colorier le camion. Et voilà, on continue à le colorier, on le colorie, colorie, colorie, colorie vite. on le colorie bien, pas vite, parce que si on le colorie vite, des fois, on peut mal colorier, alors... On prend bien notre temps si, si on l'a pas fini aujourd'hui, si on n'a pas fini le bon jour même, c'est pas grave. Vous tirez et pareil pour là. là. Après, vous demandez à un adulte s'il peut vous couper. Et... et voilà, maintenant on va faire le temps de cuisson. Alors, après, on, on referme le fou. Et maintenant, on va laisser. Un, deux, trois. Waouh! Oh. de cuire maintenant vous maintenant j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et mettre un gros pouce bleu bisous bisous du <rire> <rire> <rire> conflit ce morceau ok